Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 149 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à scroll 4 cette fois-ci Et nous allons jouer donc aujourd'hui à Oblivion euh, Bon il est surtout, surtout connu en... par son seul nom Oblivion C'est comme Skyrim, on ne dit jamais Elder scroll Donc euh, là bon bah je le dis quand même parce que bon le... ça fait partie des, des Elder Scrolls Il y en a eu 5 pour l'instant Donc là c'est le quatrième euh, Ça fait un moment qu'il existe, regardez là l'année, euh, j'en entendais, moi j'étais un, un peu plus jeune, j'en entendais pas mal parler, donc j'ai voulu jouer, j'ai testé, et, euh, et nous, donc nous voilà, donc voilà, c'est parti, on va, on va y jouer Oblivion, allez, on remarque le 4 qui est formé par les lettres I et V de mieux. Alors c'est parti, donc on va faire une nouvelle partie. Euh, bah oui, oui, je vais faire une nouvelle partie, oui. Euh, alors, Uriel ça parle, est un descendant direct de Tibur Septim, oui, donc les chargements... J'ai vu le jour il y a 87 ans. 65 années durant j'ai été empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Nous sommes le vingt-sept vifazure de la 433 cent trente-troisième année d'Akatoche. L'ère troisième vit ces derniers jours et mon existence ces dernières heures. Aussi, alors on va pouvoir euh, choisir euh, l'apparence de notre mec, un peu comme dans Skyrim. Hein. Skyrim on pouvait le faire. Donc Oblivion, il euh, y avait déjà ce principe. On peut modifier quelques trucs, euh, tout bidon. Mais euh, on va pas s'attarder dessus. Ça sert pas à grand chose. Voilà, c'est super. Alors vous êtes en train d'en Ah Non, oui effectivement le nom là-haut, Sylvanus. Et voilà, c'est parti. Ok, vous avez manié. Uriel impérial. Oui. Euh, besoin de prison. Donc ça commence direct, hein, direct, direct, qu Qu'est-ce à ajouter? Oula, donc on peut bouger. Euh, oula, on peut récupérer des trucs aussi. Euh, comment je fais Non, là, c'est pour taper. Non, voilà. J'ai trouvé comment récupérer des trucs. Des os. Des jarres. Mmh. Euh, là. J'ai de la peine à sortir. Euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse est-ce qu'il faut, qu faut que, que j'attende quelque chose Voilà, cette serre ne peut pas être projetée, il nous faut une clé Est-ce qu'il faut que je trouve une clé Alors ça parle en même temps. Un peu des gens qui blablatent. Un tabouret, qu'est-ce qu que je peux faire là Je peux m'asseoir. Mm -hmm. ouais, pas très utile. Et je ne sais toujours pas quoi faire. Je tourne en rond dans ma cellule. Allez, cri de merde. Il ah bah, y, y a des gens ici, ils viennent me voir. Ils sont morts. Alors qu'est-ce qu'ils ont je à nous sais. dire Ma mission pour le moment est de vous mettre à l'abri. Que fait ce prisonnier ici Cette cellule est censée être hors limite. Encore un quiproquo avec la garde, je... Oubliez ça. Ouvrez cette porte. Restez en arrière, prisonnier. Nous n'hésiterons pas à vous tuer si vous vous mettez en travers de notre chemin. Vous Prisonnier, écartez-vous. Près de la fenêtre. Ne nous gênez pas et on ne vous fera pas de mal. Prisonnier Éloignez-vous de la porte Près de la fenêtre Maintenant Rien Ne bougez pas, suivi, prisonnier. Monsieur. Bien. Allons-y. Nous n'en sommes pas encore sortis. Vous... Je vous ai vu. Laissez-moi regarder votre visage. C'est vous que j'ai vu dans mes rêves. Alors les étoiles avaient raison. Le jour annoncé est bien arrivé. Dieu « Donnez-moi la force !» Des assassins s'en sont pris à mes fils, et je suis le suivant sur la liste. Mais lames m'entraînent nord de la ville par une issue secrète. Par le plus grand des hasards, l'entrée de ce passage se trouve dans votre cellule. Peut-être les dieux vous ont-ils conduit ici afin que nous fassions connaissance Quant à la raison de votre présence en ce lieu, elle n'a pas d'importance. Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous. Je suis votre empereur, Uriel Septime. Par la grâce des dieux, je sers Tamriel en la dirigeant. Vous êtes citoyen de Tamriel, que vous servez vous aussi à votre façon. Vous trouverez votre propre voie. Mais prenez garde, car le sang coulera à flot et la mort frappera à maintes reprises avant que tout ceci ne soit fini. Je vous en prie, Sire. Nous devons continuer à avancer. Mieux vaut ne pas fermer celle-ci. Il n'est pas possible de l'ouvrir On dirait que c'est votre jour Tant de chance. Tentez rien. Je vous surveille. Contentez-vous de ne pas vous mettre en travers de notre chemin. Donc voilà, c'est à nous de jouer. Alors, là, on s'évade de prison. En fait, on s'évade pas parce qu'en fait, je ils vous ai le dit savent. de ne pas vous mettre en travers de notre chemin. Ouais, ok, d'accord, c'est super. Euh, ils sont en train de passer par ma cellule comme par hasard. La prophétie magique. Alors, je connais pas du tout l'histoire. Euh, bah, là, là, évidemment, on comprend pas tellement trop ce qui se passe. Hein. Même en ayant regardé la cinématique. Euh, donc lui, euh, Prophétie, il est tout content. Il est un peu illuminé, je trouve, ce mec. Et il nous dit de le suivre. Alors, oh, qu'est-ce qui se passe là est Là, il y a des mecs. Euh. Ouais. Oula, il Ils disparaissent euh, le sang-gicle d'une drôle de manière. Est-ce que je peux les taper, non On essayer de les taper. Hop. Ouais. Ne donc, ça change pas, pas grand-chose. Tout va bien pour le moment. Euh, je peux leur piquer leurs habits, par contre. Donc, euh, cap attack, je peux piquer ça. Euh, Est-ce qu'on a d'autres choses euh, Je sais pas. Capitaine Renault. Je vais piquer tous ces fringues, le mec. Euh, ça, ça. Euh, ouais. Ça devrait être pas mal. Est-ce que je peux accéder à mon, <rire> mon équipement Ouais. Est-ce que c'est ça euh, Ça n'a pas l'air d'être là, mon équipement. C'est où, mon équipement il manque, il manque des trucs, là, est attendez. Pas, mais il est trop tard pour faire Alors ça, c'est pour changer de vue. Vous ok, donc on peut contrôler son plus perso, plus perso comme les ça. Bon, ouais, il a un peu l'air d'un débile, comme ça. Là compte. aussi. Restez nous ici, au nous. Pas de nous ouais. Les vues, il y en a plusieurs. Il a besoin de prise. J'ai appuyé sur E pour mettre vos armes ou vos points. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai appuyé sur E pour... Um... Hey donc okay, là je me fais attaquer par des rats Ah d'accord ils ont disparu le mec. D'accord ok On a rien compris ce qui s'est passé putain de rat Alors j'ai retrouvé ma vue qui est plus pratique comme ça Viande de rat Ouais non, non. j'essaie d'appuyer c'est quoi je me gourre j'appuie sur la mauvaise touche Et ben de prison oui mais j'ai compris ça puis sur ta pour fichier le journal. Caractéristiques de mon personnage, je vais avec Donc, alors. Euh, oui, donc ces caractéristiques de mon personnage, je les avais déjà vues. Euh, Est-ce que c'est ça Oui, c'est ça Voilà, ça y est, j'ai trouvé mon équipement, voilà Donc, on va pouvoir mettre une capuche, une euh, on les vire. Euh, toile, on va vire. Voilà, j'ai une petite toile, une robe. Une robe, machin. Étoile de machin, c'est quoi ça Guérison des blessures légères C'est les sorts Toile de l'Ouest Hop là donc ça c'est bon j'ai une épée déjà c'est mieux euh, Est-ce que je peux taper cette porte Parce que du coup j'essaye de passer la porte euh, oui Parce que là je reviens un peu au même endroit quand même Je tourne un peu en rond Est-ce qu'il y a une clé à récupérer quelque part un équipement c'est pas un truc qu'ils auraient laissé derrière eux j'ai dû passer la porte mais euh, je la passe comment ma porte porte pour souterrain impérial ils ont ils m'ont fermé de l'autre côté en fait et non, du coup je peux pas passer euh, j'ai dû rater quelque chose sûrement on, va, on revient on revient euh, prenons deux secondes pour parler du jeu il est joli il est beau parce que c'est bon pour un jeu qui est un mec sorti en on... 2005, pour pas dire de conneries, euh, ce qu'on avait vu au début c'était 2005, ou pas loin. Euh, donc c'est plutôt un, un jeu pas très récent et qui est quand même très bien foutu graphiquement, gameplayment, à va dire. Et là, je suis toujours en train de chercher, par contre, euh, <rire> c'est mal foutu à ce niveau-là. C'est que je cherche ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire Je sais pas. Il faut passer la porte Oui, bah oui, évidemment. Mais euh, comment, pourquoi euh, Les rats, il n'y a rien, ils n'ont pas de clé. Il y a toujours de la viande de rats. Ça ne nous avance pas tellement. Ouais, non, je sais pas. <rire> je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Peut-être une, une. Efficacité. Ah, donc là, il faudrait que j'aille au point qui me disent, là. Là, souterrain. Évasion. Ça, c'est les quêtes. J'écouvre couvre un peu les menus. Les évasions de prison, peut-être qu'ils me disent exactement ce que je dois faire. Évasion de prison. Appuyer sur vos armes, utiliser machin. Non. sur la première école, on va déjà pas afficher l'inventaire. Bon, ça, j'ai trouvé tout seul. Quête terminée. Euh, ok. Ça m'avance pas beaucoup. Je peux toujours pas passer la porte. Euh, J'aimerais bien la passer. C vrai, ça ne peut pas être rejetée. Il vous faut une clé. Et il me faut une clé, mais je la trouve où ma clé Bon, on peut refermer les portes. Bon, C'est pas tellement utile. Ah, mais il y a quelque chose là. D'accord, ok, donc c'est bon. La sortie est là. Euh, donc eux, ils passent par le souterrain impérial. Nous, on passe par le vieux des dalles de merde. Et des squelettes. Il y a un puits, il y a un rat qui m'attaque. Putain de rat. Ouais, ah, il va crever. Alors là, il y a un cadavre. Hmm, flèche. Euh, ouais, je prends tout. Cuirasse, botte, crochet, torche. Je prends tout ce que je peux. Hop, un petit bouclier. Ah, putain, message de merde. Quatre mise à jour. Bouclier. Arc. J'ai récupéré un arc, je crois. Un crochet, vous pouvez. Euh, donc là, faut crocheter la serrure. Hop. Euh, hop, hop, allez, voilà, ça y est j'ai trouvé, bon c'est pas bien compliqué mais faut le faire quand même. Continuez, allez, ah ma quête, donc je vais essayer de mettre l'arc, hop, euh, les flèches c'est bon, on retourne, euh... non on va pas le mettre à poil quand même, <rire> je sais pas pourquoi j'ai perdu mes habits, non est-ce qu'il y a la cuirasse Cuirasse de cuir grossière Non. Ouais, si. Oh, ça, ça, ça protégera toujours mieux qu'une robe en toile. Alors, j'ai mon arc. Évasion de prison. Vous êtes maintenant présent. Vous entraînez tirer à l'arc. Le saut près du puits fera une bonne cible. Ok, donc le saut près du puits. Quel puits Où est le puits Où c'est que je, je vois un puits Puis quoi encore Petit jeu de mots. Il est où le puits Tonneau. Ah, un puits là-bas. Un saut. On tire. Allez. Hop là, <rire> non, pas assez loin. Peut-être tirer un peu plus longtemps. Voilà. Joli coup. Vous pouvez récupérer les flèches dans le monde en respectant certains. Hop, Je récupère ma, ma flèche. Ça permet au moins de ne pas les perdre. Ou de ne pas, pas les juger trop rapidement. Au moins, on récupère. Cette porte est fermée. La clé se trouve peut-être à proximité. J'ai encore accroché, donc hop. Oh, J'en voilà. ai cassé. Voilà. J'ai cassé un crochet. Donc, euh, je pense qu'il faudra récupérer assez hein, sur le chemin. Entraînez-vous à jeter des sorts, appuyez sur, jeter un sort, euh, on va essayer de jeter un sort sur le, sur le rat là, non, ça va pas marché. essayez de tuer un rat avec un arc. au corps à corps, c'est pas une super bonne idée, alors on va reprendre l'épée euh, l'épée courte en acier, avec le bouclier d'ailleurs, il se met automatiquement, hop, allez ça va, Toujours de la viande de rat, je sais pas ce que ça fait, je sais pas à quoi ça sert, mais je la récupère. On pourra peut-être la faire cuire. Je vois. Parce que bon, cru, euh, un, un, un rat dégueulasse euh, tout cru et tout, je pense pas que ce soit très comestible. Allez, on continue notre aventure, on descend. Tout ça pour euh, poursuivre l'autre impérial de merde là, pour aller vers la sortie. Alors lui, il a un passage super sympa, et nous, on passe par des grottes à la con et on se tape des rats de partout. D'ailleurs, le rat il est parti trop loin, je sais pas pourquoi. Lui, il est. Ah, mais non, plus quelqu'un. Il se bat contre un mec que je vais euh, déglinguer aussi. Donc il manque un bras. Un. Euh, accru. Il marque votre armure légère, talent accru, je sais pas quoi. Je sais pas ce que ça veut dire. On a un rat quand même qui s'est barré de l'autre côté, bon, tant pis pour lui. Allez, on continue. Alors, oula, un rat. Il y a des rats de partout. Vous avez vu la taille des, des rats qu'il y a dans ce château Incroyable. C'est pas des rats, c'est des trucs mutants. Alors, ouvrir. Ah, il n'y a pas de, pas de crochet sur celui-là. Enfin, si. Il bah, n'y a pas de truc à crocheter, mais il y a un crochet. Il y a ça comme ça. Donc, ça pourra me permettre de crocheter d'autres choses. Donc, un rat en moins. Putain. Ah, puis ils sont encore y a ces rats. On va pas crever facilement. Et par la fin, il y a un autre qui m'attaque. Votre armure légère, talent accru. Alors soit c'est moi, soit cette phrase n'a pas de sens. Votre armure légère, talent accru. Euh, non, je sais pas à quoi c'est. Je sais pas ce que je une... Ceci est une énigme pour moi. Votre lame, talent accru. Ouais, donc peut-être que c'est que la lame est plus... Plus... Ég... Non, on est plus fort à la lame, peut-être. Votre athlétisme... Ah oui, c'est possible votre athlétisme. Ça veut dire qu'on on gagne machin, armure légère. C'est peut-être un talent, voilà. Là, des caractéristiques qui montent. Au fur et à mesure qu'on se bat. Que je tue des rats en même temps, c'est pas bien compliqué. Les gros rats, euh, ils veulent nous bouffer. Là. Alors on descend, on continue à descendre. Je sais pas jusqu'à où ça va aller, c'est quoi ça? Potion faible, crochet. Fallait la voir celle-là quand même. Alors qu'est-ce qu'on a ici a Rien un passage toujours des passages bizarrement il y a des passages euh... il y a des pièces qui mènent à rien des passages creusés dedans il y a des tunnels on sait pas on sait pas qu'est-ce qui a creusé ça tiens j'ai cru voir des champignons alors on va tuer le oh. radis boule là ça c'est quoi ça champignons de Paris non chape hop encore des champignons je suis pas arrivé pas y arriver c'est la merde à sélectionner Yup, encore des, encore des plantes. Est-ce que ça doit, doit peut-être servir à me soigner ou fabriquer des trucs. Allez, on ouvre la porte. Chargement. On passe dans une autre pièce. Sûrement. Oui ou alors non. On charge une deuxième partie du du terrain. Il ne peut pas tout avoir chargé dès le début quand même. Ça serait un peu trop énorme. Ce gobelin avant vous ne vous a pas encore vu. Vous pouvez peut-être vous discrètement. C'est inscription puis sur contrôle de gauche. quoi. Alors on va y aller discrètement. Et On va lui déglinguer sa face. Donc là on n'a plus du rat, on a du gobelin. Un gobelin pas très beau avec un casque d'os sur la tête. Potion de malaise. Donc là il y a un rat qui cuit. Donc les gobelins mangent du rat. Euh, les hommes mangent du gobelin peut-être Je sais pas. Potion, faible potion de répit. Potion, maladie, plein de potions. Vous empoisonner votre coupe d'épée, non je veux pas. Viande de rat, ça c'est truc, je ne sais pas à quoi ça sert. Viande de rat, ah il y en a beaucoup plus que, que sur les autres. Bah quand c'est cuit c'est meilleur. Alors un truc à crocheter, hop c'est crocheter, terminé. Je suis un, un pro du crochetage, on gagne des torches et des, croches, des crochets. Donc on crochette des coffres pour, de, pour trouver des crochets dedans pour, qui vont nous permettre de crocheter d'autres coffres. Je sais pas si vous imaginez deux minutes la logique Alors Un gobelin, mais un peu différent de tout à l'heure. Lui, il a pas un masque sur la tronche. Par contre, il y avait des pièges, là. J'ai déclenché un piège. Bon, je me le suis pas pris, tant mieux. Et hop, je me dépêche, je me dépêche. Hein. J'essaie je je, de pas trop traîner. Parce que là, bon du coup, j'aimerais bien finir ce petit niveau avant la fin de la vidéo. Enfin à la fin de la vidéo, c'est moi qui décide quand je la finis mais bon, je peux pas non plus jouer trop heures, donc j'essaye au moins de sortir de ce bourbier, et pour ne pas dire de gros mots. vais tuer deux gobelins en même temps, on récupère tout ce qu'on peut, épée courte de fer, crochet, on récupère des crochets sur le machin mais je m'en fous complètement. On est tellement, tellement des crochets, je pourrais crocheter un euh, fort knox. A ah moi ouais, tout seul, alors, potion, potion, potion... Enfin, poison, Malé, maladie, maladie, Euh on continue, alors c'est quoi ici Encore un gobelin, ils sont, ils sont... il fait tellement de sombre qu'on les voit pas. Faut, faut ouvrir les yeux quoi, si vous ouvrez pas un minimum les yeux, c'est la mort. Assuré, donc là encore du viande de rat, toujours trois, hop, je prends les trois. Ça pourra peut-être me servir à faire quelque chose. Ici, euh, on peut pas y aller, on continue. Donc là, il y a un mec qui est en train... C'est une sorte de sorcier, là, avec une là Oulala, il fait mal, il fait mal en forêt. En plus, il se barre en forêt. Allez, vas-y, crève en forêt de sorcier, Forêt. Pour l'instant, il y a un autre qui me jette, euh, qui me tape, là. Pendant que lui me jette des sorts de loin. Allez, crève. Et ils sont coriaces, les sorciers. Je pensais qu'au corps à corps, c'était justement les plus nuls, mais au J'arrive plus facilement à faire tomber un gobelin, un gobelin là, comme ça, là. Qu'un qu sorcier où j'ai passé 30 milliards de coups sur la tronche, il est toujours en vie. Euh, où c'est que je vais... Je dois peut-être descendre, hop, et je dois aller, peut-être, non, maintenant, raté. Je ne sais pas où aller. Mm -hmm. Oui, non, non, ah oui, il y a un passage ici. Alors, on continue, c'est parti. On va peut-être arriver à, à trouver la, la sortie du tunnel. Ah ça y est, ça, ça ressemble à une pièce, non Ah non non oh, un coffre. Flèche, crochet. de flèche. Il y en a quatre il et on a deux. Super. On passe cette porte. Alors, réticule de discrétion. On commence à remonter un petit peu. Il était temps. Ah Donc là on a une sortie. Hop Machin impérial donc on va retrouver notre ami ici qui va parler qu qui de sa vous vie. Mais revoilà Il faut sortir ah, l'enfant ah, ah, ah, ah, Venez avec nous. Bon sang, c'est encore le prisonnier. tuez le Il travaille peut-être avec les assassins. Non, il n'est pas des leurs. Il peut nous aider. Il le faut. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai confiance en vous. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Comment expliquer Écoutez, connaissez-vous les neufs Savez-vous qu'ils guident notre destinée de leurs mains J'ai toujours servi les neufs et je base mon chemin de vie sur les cycles célestes. Les cieux sont parsemés d'étincelles qui sont autant de feux et de signes. Je connais bien ces étoiles et je me demande laquelle a marqué votre naissance. Les signes m'ont révélé que ma route touchait à sa fin, ma mort qui est nécessaire arrivera quand elle arrivera. Vos étoiles ne sont pas les miennes. L'apprenti vous servira à la forge du destin. Mes rêves ne me confèrent aucune garantie de succès. Ils ne s'aventurent jamais au-delà des portes de la mort. Mais sur votre visage, je reconnais le compagnon du soleil... L'aube de la gloire d'Akatoche suffira peut-être à bannir les ténèbres qui approchent. Mon cœur devra se satisfaire de cet espoir et de la promesse de votre aide. Je ne suis pas accompagné des trophées de mes triomphes, mais j'ai bien vécu, et mon âme reposera en paix. Les hommes ne sont que chair et sang. Ils savent quelle forme prendra leur fin, mais pas quand elle se produira. En cela, je suis béni des dieux de voir l'heure de ma mort. Cela me permet d'affronter dignement mon sort et ma chute. Je vais à la tombe. La voix qui m'appelle est plus séduisante que le chant des sirènes. Vous me suivrez sur une partie du chemin. Après quoi nous devrons nous séparer. Autant vous rendre utile. Tenez, prenez cette torche et ne vous éloignez pas. Nous sommes les gardes du corps de l'Empereur. Notre mission est de le tirer de situations telles que celle ci Mais je dois admettre que les choses ne se passent pas comme prévu. J'ai pour mission de m'assurer que l'Empereur sortira d'ici vivant, et je compte bien la réussir.